Bonjour, nous allons étudier l'anatomie des glandes et voies lacrymales. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. Une introduction, deuxièmement anatomie descriptive, dans laquelle on va décrire l'appareil lacrymal sécréteur, à savoir, glandes lacrymales principale, glandes lacrymale accessoire et L'appareil lacrymal excréteur, à savoir le lac lacrymal, les points lacrymaux, les canalicules lacrymaux, le canal d'union, le sac lacrymal, le conduit lacrymonasal, troisièmement la vascularisation, quatrièmement l'innervation et enfin une conclusion. Introduction. Le système lacrymal est formé de plusieurs organes qui permettent la formation des larmes. Leur répartition sur la surface antérieure de l'œil et leur évacuation comportent deux appareils. Un appareil lacrymal sécréteur de glandes lacrymales principales et accessoires, et un appareil lacrymal excréteur, à savoir les voies de drainage. Deuxièmement, anatomie descriptive. Commençons par l'appareil lacrymal sécréteur, à savoir la glande lacrymale principale. La glande lacrymale principale est située à l'angle supérieur externe du toit de l'orbite, en arrière du rebord orbitaire. Elle est séparée en deux parties par l'élan latéral du muscle releveur de la paupière supérieure. En deux parties, une partie dite palpebrale antérieure et inférieure, et une partie orbitaire postérieure et supérieure. La glande lacrymale principale est de couleur jaune rougeâtre de forme bilobée. Elle mesure 20 mm de longue, 15 mm de large et 35 mm d'épaisseur. Elle occupe la fossette lacrymale de l'os frontal. Ses rapports se font avec. En avant, le septum orbitaire. En arrière, la graisse orbitaire. En bas, le cul de sa conjonctivale. Et en dedans, le bord externe du droit supérieur. Et en dehors, le bord supérieur du droit externe. Concernant les glandes lacrymales accessoires, ce sont des glandes disséminées dans la conjonctive et les tarses. Ces glandes assurent la sécrétion lacrymale de vase. Il s'agit des glandes de Krause et Wolfram, Glandes de Mébomus, glandes de Zès et glandes de Moll. L'infection de ces glandes constitue l'orgelin. Toujours au niveau de l'anatomie descriptive, on va parler sur l'appareil lacrymal excréteur. Comme le schématise la première photo, le système excréteur se constitue de De lac lacrymal. Le lac lacrymal, les larmes collectées dans le cul de sac conjonctivo sont acheminées vers l'angle interne. Cet espace est formé par la réunion des deux paupières elle contient le caroncule lacrymal et le repli semi -lunaire. Le film lacrymal est un liquide qui participe à la nutrition, le lavage et la protection de la surface antérieure de l'œil. Sa qualité et sa bonne répartition impliquent une sécrétion diversifiée et une Excrétion adaptée. Passons maintenant aux points lacrymaux. Les points lacrymaux situés sur le bord libre à l'union de la partie ciliaire et la partie lacrymale interne. L'orifice des points lacrymaux est maintenu béant en permanence par une anneau fibreux. Passons au troisième lieu, les canalicules lacrymaux. Les canalicules lacrymaux, reliant ou reliant, ils vont relier le lac lacrymal, ils vont relier le lac lacrymal au canal d'union. Donc, leur objectif, c'est de relier les lacs le, le, les larmes qui sont collectées au niveau des cales, au niveau du cul de sa conjoint qui veut, vont être acheminées par les, par les orifices, les points lacrimaux, puis les canalicules lacrymales, puis le canal d'union. Donc, il relie le lac lacrymal au canal d'union. Ces canalicules cheminent dans l'épaisseur du bord libre des paupières. Il présente une portion verticale de 1 à 2 mm. Et une portion horizontale de 6 mm. Après, vient le canal d'union. Alors, le canal d'union, formé par la réunion des deux canalicules 1 à 2 mm, le canal d'union est oblique en haut et en dedans et en arrière pour s'aboucher dans le sac lacrymal. Le sac lacrymal, c'est le collecteur des larmes. Sa capacité de base est de 20 mm3. C'est un réservoir cylindrique aplati de 12 à 14 mm de haut et de 3 à 8 mm de diamètre. Le tendon cantal médial croise le sac à l'union de son tiers supérieur et de ses deux tiers inférieurs. La paroi interne du sac et le siège de, va, de, de valvule. Après vient le conduit lacrymonasal. nasal. Le conduit lacrymonasal situé dans un canal osseux creusé dans le maxillaire supérieur entre le sinus maxillaire. Donc il est creusé dans le maxillaire supérieur et s'interpose entre le sinus maxillaire, en dehors, et les fosses nasales, en dedans. Il est oblique en bas et en arrière et en dedans. Dans un syndrome de l'armement, il faut songer à une obstruction des voies lacrymales avant d'affirmer une hypersécrétion glandulaire et après avoir essentiellement éliminé les lésions irritatives, oculaires et palpébrales, les infections sinusales, frontales et ethmoïdales, et il faut éliminer une paralysie du muscle orbiculaire avant bien sûr d'affirmer une hypersécrétion glandulaire. Concernant la vascularisation de la glande lacrymale, le paquet vasculonerveuse situé en arrière aborde la glande ou un véritable île avec deux pédicules. La vascularisation artérielle de la glande est assurée par l'artère lacrymale, branche de l'artère ophtalmique ou de la méningée moyenne. Concernant la vascularisation veineuse, est drainée par la veine lacrymale, puis dans le système veineux ophtalmique, et enfin dans le sinus caverneux. Et enfin, la vascularisation lymphatique. La vascularisation lymphatique de la partie orbitaire sont collectées dans les ganglions parotidiennes profonds juxta jugulaires, ou les ganglions prétragiennes, ceux de la partie palpebrale sont collectés vers le ganglion sous-maxillaire. Concernant la vascularisation des voies acrimales, la, la vascularisation artérielle est assurée par l'artère nasale, les artères palpebrales, à savoir artère palpebrale supérieure et artère palpebrale inférieure, et l'artère angulaire. Pour la vascularisation veineuse. Se draine vers la veine ophtalmique supérieure en haut, puis le sinus caverneux, la veine angulaire en bas, puis le système veineux jugulaire externe. Concernant la vascularisation lymphatique, se draine vers les ganglions sous maxillaires et les ganglions pré -tragènes. Quatrièmement, l'innervation. L'innervation de la glande lacrymale, l'innervation sensitive, afférente véhiculée par le nerf lacrymal sécrétoire parasympathique issu du noyau du nerf 7 sécrétoire sympathique issu de la moelle cervicale pour les voies lacrymales l'innervation est assurée par le nasal le nerf nasal externe et sous-orbitaire Conclusion, les voies lacrymales assurent l'évacuation des larmes sécrétées en permanence par les glandes lacrymales accessoires pour former le film lacrymal et des larmes issues de la glande lacrymale principale lors des larmes au réflexes. Le sac lacrymal se vide dans les fosses nasales. Cependant, tout obstacle dans le système d'évacuation des larmes entraîne un larmement ou épiphora. L'inflammation du sac lacrymal s'appelle une dacryocystite.